Première des choses, premier conseil, pour dégager les mauvaises habitudes, ce que vous allez faire, vous allez prendre un stylo, zoop, vous prenez une feuille de papier, oui oui allez-y, prenez une feuille de papier, vous prenez une feuille de papier, ou euh, une feuille, euh, enfin euh, voilà, sur votre ordinateur, Word, si vous voulez, et vous, met, vous mettez, un, vous tirez un trait au centre. Moi j'aime bien le papier, c'est hein, pour ça que j'aime bien l'agenda. Le papier au centre, paf, la, la ligne au centre je veux dire, à gauche, vous notez, allez, euh, là, on est grand public, donc on va être gentil avec vous. Allez, 5 mauvaises habitudes. Bah, c'est pas trop compliqué quand même. Hein vous avez noté 5 mauvaises habitudes. Donc, d'un côté, les mauvaises habitudes et d'un autre côté, les bonnes habitudes. Vous tirez un trait. Alors, ça va, vous avez noté ça Parfait. Re regardez maintenant vos bonnes et vos mauvaises habitudes. Et ça, c'est exactement la première étape. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous allez écrire, eh bien, vous allez matérialiser ces mauvaises habitudes qui sont... Euh, des, des habitudes, c'est-à-dire souvent inconscientes et machinales, des automatismes. Ce sont des habitudes qui provoquent des actions automatiques. Donc le fait de, de les écrire, vous allez leur donner vie. Écrire égale donner vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet agenda sans disque et, et, et tout, tout est pré-rempli, ça vous aide vraiment. Hein vous avez juste des cases à cocher, des QCM, vous faites un bilan, je vous aide à faire un bilan euh, chaque fin de semaine, enfin, vous allez voir, c'est très bien fait. Mais j'aime bien écrire parce que vous donnez vie avec l'écrit. Donc, la première des choses, et soyez honnête, ah, soyez honnête, euh, vous mettez cinq vraies bonnes habitudes, mais pas celles de votre cousin, de vos parents, d'accord à Vous, soyez honnête, et cinq mauvaises habitudes. Et n'oubliez pas de considérer, en fait, que euh, ces habitudes-là, bonnes et mauvaises, ont des conséquences à long terme.